Ça se joue à pas grand chose. C'est okay. ça. Euh, Est-ce est que je fais mon coup. petit unboxing et on s'arrête là du coup Ouais, ça roule. Allez, alors, 11 pack à ouvrir. Du coup, je t'invite à aller sur le stream si tu regardais aussi. Oh, je suis déjà dessus. Hein. Ok, parfait. Quel professionnalisme vu ça. Alors, On va commencer avec un petit pack classique que j'ai eu, genre, euh, je sais plus. Oh Héhé C'est avec deux brassières, de brancher, ça Oui, probablement, oui. Alors, merveilleux. Oh Eh hey c'est scandaleux <rire> Oh, j'ai une dorée, je la péter du coup. Je te... <rire> Groule Ah oh, bah super Ah <rire> oh, bah super <rire> Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on rigole Et c'est pas greedy, c'est juste que c'était un losing play, parce que si j'utilise Noël et Poissons pour une seule carte, dans tous les cas je meurs deux tours après. Ouais. Si je garde no Noël et Poissons et que j'ai un, un tourbillon et que j'arrive à clean l'intégralité du board grâce à ça, je gagne. C'est tout. Oh tiens lâcher les chiens je l'avais jamais eu de ma vie avant faveur divine je, je, je crois que j je joue pas Paladin de toute façon j'ai un petit deck Morlock si tu veux voir <rire> ouais j'ai cru en entendre parler <rire> alors. si tu veux voir la version non parce que j'ai pas les mégazores dedans j'ai pas les <rire> il manque plein de cartes utiles au deck et je vais pas alors euh, Shadow Ascendant elle j'aime bien ah oui c'est ah oui c'est pas mal ça c'est pas classe, mal je trouve que euh... trop belle. Ouais, vachement belle. Ah oui, qui est donc un peu la version euh, DK du euh, Shattered Saint Cleric. Euh, donc... Euh... C'est quoi le nom en français Claire du... Le Clair du soleil brisé. Du soleil brisé. Là. Ouais. Euh, drain de dame, ok. Donc drain d'âme qui est une, euh, un sort dans... pour les démonistes d'en haut et qui est un peu techniquement ce qu'a fait Guldan pour récupérer euh, l'esprit des sorciers du conseil des ombres pour les mettre dans les dans les corps des euh, chevaliers de -le vent. Si vous avez bien suivi la vidéo. Euh, avec ah, Galandur qui te important, demande Ah ouais, oui, mais ça je, je peux je peux le montrer juste après si tu veux ça va vite. Ça... Par contre pour le dans la dame, faut bien noter que c'est uniquement sur les serviteurs. Oui. Parce que une autre carte qui coûte 3. To many... n... Bref Et du coup en fait, ça met le lifestyle pour te dire que ça rend 2 HP à ton à ton héros en fait. Ouais. C'est juste qu'ils avaient la flemme d'écrire. OK. Euh, ah oui ça c'est le truc de merde qu'il a le, le premier boss du euh, de l'aventure PVE Enfin le deuxième boss après le prologue C'est de la merde euh, Ok Ah c'est pas mal ça pour les decks euh, Death Rattle euh, Hunter Bien dégueulasse Bien dégueulasse Oui celui-là c'est joué En plus ça se cumule T'es enfin, ta grande crinière des savannes écoute 2. Ah, oui, bah, putain. Une 6-6 pour 2, c'est génial. 6-5, pardon, j'avais oublié. Elle 2-2-2. Si tu fais ça sur ton... Es, euh, allez, 5 et 6, le tour d'après, t'es au tour 7, ça veut dire que tu peux faire Rhino de la Tundra et Savannah. C'est parfait. <rire> et tu peux, derrière, tu peux faire Feindre la mort pour faire pop les 2-2. Et c'est bien. <rire> euh... Ah c'est pas mal ça, le Stitch Tracker euh, Taunt Divine Shield 1 1 pour 1 Putain c'est fort Ouais <rire> Parce qu'en fait ils se sont rendus compte que les cuillères d'argent ils se joué partout dans le paladin Ouais. Et ils se sont dit mais c'est nul euh, Autant lui faire une carte euh, à lui Ouais bah... <rire> Donc on va faire la même chose mais avec Taunt euh, Alors... Plus 3 d'armure, plus 3 d'attaque Pour 3, ouais ok Ouais c'est une version de morsure ou de griffe améliorée, Ouais c'est ça je... Euh... Ah, ça peut être pas mal ça, le, la 1-1 pour 1 des Warlocks. Oui, euh... celle-là elle est bien, t'as les œufs aussi à péter. T'as les 0-3 qui coûtent 3 qui invoquent une 5 Ah 5. oui, ouais. du coup ça permet de les, de les, de les, de les péter. ouais euh, Enchanteur Dracary. Moi ça a l'air pas trop, pas trop mal. Peut-être jouer en C'est bien ça. Ouais. Euh, L'autre, le, le truc, uh, Your End of Turn Effect uh, Trigger Twice. Mm. Il hein. y a une nouvelle bonne carte Murloc avec le nouveau deck. <rire> <rire> J'ai trié un truc au pif et j'ai vu qu'il me manquait des cartes donc j'ai changé pour faire un truc un peu plus agro Non mais tu te fous de ma gueule <rire> Non mais tu sais que ça faisait genre des littéralement des années que j'avais pas eu de légendaire dans mes packs Evidemment bon, tu joue pas Voilà, ça, ça, ça, ça aidait euh... Oh putain, oh ça c'est sale ça Ça va faire la, <rire> le retour des decks murloc euh, shaman euh, donc, le souffle de Syndragoza. Syndragosa j'en parlerai euh, probablement pendant la vidéo sur Arthas, du coup, ou peut-être sur la suivante, je sais pas. Mon dieu, Belka, c'est quoi cette lec Galandur qui dit J'espère que c'est un deuxième gruel. <rire> tu peux pas, Galandur, il y a eu un patch pour ça. Tu peux pas avoir deux fois la même légendaire. C'était une légendaire dans ton deck, elle dit Eh, hey, et tu ne peux pas avoir de tout boulon. Nice. Par contre, tu n'as pas de bol comme nucléaire vitamine, qui s'est dit Eh, hey, je viens d'avoir un prince nul à 3. Et il est tout pourri, et j'ai besoin de me créer mon deck. Et, et, et la la décraft, thèse, il a il l'a il a eu la deuxième fois exactement le même. Ah <rire> yes, <rire> tu peux être poisson. <rire> Let's go. Alors, oui, donc c'est Dragosa qui, un... qui est donc un dragon qui va être transformé en Wyrm de glace. Bref, j'en dis pas plus, petit suspense. Ah, c'est marrant ça, le truc de sacrifice. Ouais, c'est marrant comme est... concept. Il est pas assez joué je trouve, mais c'est euh, je me le suis pris et ça surprend Ouais je Quand me Quand t'as qu'une seule grosse créa en face tu peux vraiment bien contrôler l'aléatoire Ouais euh... ouais parce qu'en plus démonistes ils peuvent facilement popper des 1-1, des, des trucs à la con comme ça mm. Et tu la sacrifices pour 3 genre en late, c'est vachement bien, c'est un peu un, une sorte de BGH Un un peu plus random ouais. pour le coup Ouais et puis surtout que c'est pas assez random que ça parce que toi de ton côté tu choisis quel minion tu sacrifies Oui c'est euh... juste en face que c'est random quoi mm. Donc limite si t'as un peu de, de board tu peux euh, genre clear un peu <rire> Bref la légendaire Prince Valanar. Ok, bah c'est là. Euh, si, si ton deck, celle qui coûte 4, si ton deck n'a pas de non, bien. truc à 4, euh, gagne LifeStile et Taunt. C'est... Enfin, il est pas fou. Il est joué, lui au moins, à la ouais, différence ouais. Du, de ce, du, du prince à voilà, 3. Nucléaire et Vitamine a eu, donc, eu deux fois. <rire> Parce que du coup, il fait quoi le prince à 3 Le prince à 3, si t'as pas de truc à 3, il se transforme en créature qui est sur ton board. Allié 3-3. <rire> c'est de la merde! C'est de, de la, la chier! <rire> <rire> Coucou Cartel! Euh, mon dieu, c'est horrible! Euh, ok, bah. Par contre, le truc à 2, il est pété. Hein. Le truc à 2. Le truc à 2, euh, le, prince, le prince à 2, c'est si t'as pas de tour 2 dans, dans ton deck, tous tes serviteurs gagnent plus 1 plus 1 quand tu le joues. <rire> ah oui, d'accord. Euh, tous donc dans le deck, et dans la main, et sur le board. non, non, non juste le deck. Ah, ok. Non. Donc tous ceux qui sont dans le deck gagnent plus en plus Oui donc si okay. tu l'as à la fin de la partie c'est de la merde Oui ok euh, Donc encore le truc qui draw des murlocs Quand ce mignon, oh c'est ouais, c'est un bon tour 1 ça J'aime bien le paysan et je trouve qu'on l'utilise pas assez Ouais ouais bah euh, clairement, bah c'est un peu comme le euh, comment le, Lepernum, le gnome, le gnome lépreux ouais. Mais qui peut avoir un peu plus de value pour le coup En fait lui s'il va faire s'il inflige 3 quand même non Ouais c'est ça Mine de rien, en fait il faut vite s'en débarrasser et t'as pas forcément de quoi genre au tout début quoi. Donc c'est pas mal. Euh, le zélote... Euh... Très... J'aime beaucoup l'artwork. Ah non mais tout... les, les artworks de cette, cette extension j'ai trouvé mmh. très belles. C'est vraiment très très beau. De toute façon les dessinateurs de chez Blizzard c'est hallucinant. alors vraiment en fait vraiment du très très bon taf. Je suis désolé parce que euh, Horde de tuer il est dégueulasse. Hein, Horde de tuer c'est avec l'elfe de sang qui pointe euh... Ouais, t'as un aigle dégueu. Oui, oui, ouais, bon, euh, ouais, ça va. A... <rire> J'ai vu pire dans d'autres jeux de cartes. <rire> c'est tout ce que je dirais. Alors. Armure sur la montagne. Si c'est le tour de votre adversaire. Ah oui, ah oui, c'est pas mal ça. C'est bien pour, pour faire chier. Si c'est le tour de votre adversaire, gagner 6 armures en Death Rattle. Oui, t'en oui, as, as quelques-uns comme ça. T'as une 2-2 de pour 5 qui elle se fait tuer pendant le tour de ton adversaire, ça t'en veut qu'une 8-8 <rire> Ah oui tu l'avais joué je, euh, je, ou je l'avais joué en arène je crois je crois que je l'avais joué dans l'arène qu'on avait faite l'autre fois ça me dit voilà quelque chose Voilà des paquets minables, c'est ça qu'il te faut <rire> Alors ça je l'ai <rire> déjà loot euh le, le, le pêcheur tuscar euh, spell damage plus 1, ouais ok euh, dès qu'il prend des dégâts, gagnez plus de d'attaque, ouais, pas mal, <rire> encore, du coup je l'ai en triple, et euh... gagne des stats et... Oh ah oui, pas mal, la 3-3 pour 4 qui euh, gagne des stats euh, égales au... à celle de l'arme, ça peut être Coucou, bien Coucou euh, coca hello euh, ça peut être bien ça. Enfin bon c'est pas non plus game breaker quand euh, même. Oui, euh, si c'est joué dans les euh, war pirates, donc si t'as envie de jouer débile, euh, tu peux foncer là-dessus. Euh, J'ai pas fait gaffe, c'est que war ou c'est global Non, okay. les pirates du... la plupart du temps sont, euh, sont neutres. Ouais. Du coup si tu ah, joues coup. si tu joues l'arme euh, Wind Fury des euh, des chamans, est-ce qu'ils gagnent le Wind Fury ou pas parce que ça compte non. comme Non, non, non. c'est stat. C'est juste les stats. ok. Par contre, si tu joues euh, Gore Hall, qui est donc une 7-1, oui, rigolo <rire> Oui, <rire> du coup ça passe à euh, 10-4, euh, si j'ai pas de bêtises. 10-4 pour 4. Ah c'est ça, ou sinon tu joues euh, Marteau du Destin quoi. Oui, bah, du... ju justement Marteau du Destin donc, euh, qui est l'arme de Orgrim, que Orgrim a donné à Thrall. Voilà. Euh, comme quoi tout se recoupe <rire> Bref. Et oui Coca, t'as raté le Lord Stone de peu. Ouais, t'as raté le Lord Stone, donc, mais de euh... toute façon, ce sera sur YouTube. Ouais. Donc euh, voilà, pour te donner une idée, j'ai parlé de, de Nerzul et euh, comment il devient euh, le premier Lich. Voilà. du coup, là, on fait un petit unboxing. J'ai déjà eu deux légendaires en trois paquets. <rire> C'était marrant. Euh, donc, euh, défendeur Dracari, ok. Putain, 2-8 pour 3, Overload 3, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est beaucoup trop frère trop, trop frère, trop cher et faible contre prêtre, waouh Contre... Ouais parce que tu, tu sacrifies beaucoup de mana il peut te le péter en un mode de douleur. Ah, en ouais c'est pas... Euh, en effet. Euh, si c'est le tour de notre adversaire, oui ça je Oui donc la vrigoule, c'est marrant parce que les vricules euh, ont goule tout ça. Euh, si c'est le tour de notre adversaire euh, machin, ok... Euh, ça je l'avais déjà vu euh, Clone de glace Secret Après que votre adversaire joue un minion, ajoute deux copies dans votre main Ah c'est pas mal ça C'est pas mal mais c'est affreusement trop lent C'est pour ça que c'est pas joué Trop lent dans quel sens Dans le sens, il faut que tu... ça te coûte 3 déjà de le poser quand t'as pas un pote euh, qui te fait que ton secret est gratos ouais. Et ensuite, bah, il faut, euh, si le mec en face à jouer, euh, euh, a joué, admettons Yachara voilà, ça coûte 10, t'as deux Yacharage en main, jamais tu vas les jouer, hein. ça, ça coûte 10 ça. Ouais, ouais. c'est vrai C'est vrai. Parce qu'elle fait quoi en fait euh, Yacharage Parce que pour le coup je l'ai jamais vu en fait, enfin j'ai juste vu 10-10 ah, euh... pour 10 qui invoque une créature de ton deck sur le board Ok Elle le sort de ton deck, hein. euh... Ouais ok, c'est pas une copie, pas une copie ouais. euh... Ajoute une mirror image dans main. oh c'est pas mal C'est bien dans les decks Exodia actuellement Ouais histoire de tempo et de... ouais et plus que 3! Ouais. Et est l'animation avec la glace et tout, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Euh, spell, oui. Oula, 4-4 plus spell d'âge plus 2 pour 6, je trouve ça un peu cher. Ouais, non, c'est pourri. <rires> <Br -luck. rires> j'aime trop. Putain, c'est fort! 2-2, freeze pour 2. Euh... Oui, ça c'est cool, il est bien. Sur... 2-4. Oui, ah, pardon, ouais. vas-y, vas-y. Non, non, c'est bien. Ok. Je pensais que t'allais dire autre chose. C'est les grec et ses cours d'hurstonologie <rire> Exactement Tu vois par exemple une carte qui est nulle à chier et qui sera jamais jouée C'est le, le, le sort à 5 du druide. Oui j'avais ma souris dessus justement je me disais mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est en fait enfin, C'est pas... ultra nul à chier Enfin il faudrait la passer à 3 Genre à 3 elle serait jouée non, mais À 3 ce serait broken Allez il est déjà pété le druide actuellement <rire> Mon dieu qui euh... est qui veut essayer en boucle à faire sa quête <rire> chaman? Ouais, c'est vraiment son, son leitmotiv dans ce jeu, je pense. <rire> euh... Ah, oui, ça, euh, je crois qu'on l'a quand on joue Jaina euh, corrompue dans le prologue. Là ah bon? Ah, on l'a dans le sens oui. Oui, on, sens, oui. On, on a la carte euh, dans sa oui. main quand on joue Jaina dans le prologue. D'ailleurs, le prologue est vachement cool. Euh, et est et, gratuit. Euh, et il est gratuit et en fait juste en termes de, de lore et tout c'est vachement drôle genre si vous avez joué à Warcraft euh, ça va vous rappeler plein de trucs c'est vachement bien fait à ce niveau là bref euh, le prologue est vachement cool Galandur si c'était la seule putain de carte légendaire va faire le prologue ça va te donner un héros euh, DK euh, gratuit Ouais un héros random par contre Par exemple moi j'ai eu Valyra Je <rire> suis un peu déçu <rire> <rire> J'ai eu utral euh, Spellweaver, bah, super j'ai encore la carte de merde euh, quand votre arme est détruite, gagne plus 1, plus 1. Ouais, ok. Euh, bon, le baron de merde, là. Euh, le Fallen, seul cleric encore. Très jolie carte. Donc, que des doubles, hein, pour l'instant, je crois. Et la Corpse Widow, que j'avais déjà eu tout à l'heure. Celle qui permet de euh, faire que les Death Rattles coûtent moins cher. Et en plus, honnêtement, le prologue est pas très, très dur à réussir. Hein, euh, franchement, euh... non, ça va. Mais franchement, il est trop cool. Oui, oui, il est très marrant, genre avec les blagues euh, des cartes invoquées par... Euh par l'humain je peux Euh... Plague Scientist. Ouais, pas mal. C'est bien si t'as déjà du board. Euh, il me semble que ça fonctionne avec euh, Déluge de l'âme. C'est-à-dire si tu fais uh -huh. Poisonus sur ton arme et ensuite tu fais Déluge de l'âme, ça tue toutes les créatures en face. Non, parce que c'est Friendly Minion. Ah, donc là tu le donnes forcément un autre minotre... je euh, ouais. avec le sort ouais. ah, J'ai eu le pingouin, le snow <rire> pingouin Oui, <rire> la meilleure carte du jeu C'est bon, je suis content, gardez vos légendaires euh, Frozen clone Donc ça on a déjà vu, Dark Conviction Mettre un Attaque et HP d'un minion à 3 pour 2 Bon c'est pas mal C'est cool, parce bien, que ouais. c est, c est, c est, En gros tu peux le soigner aussi donc... Oui, oui clairement euh... C'est genre C'est <rire> Tour 2 tu fais euh... Enfin tour 3 tu fais genre euh... Euh... pouvoir <rire> coin dark conviction <rire> et t'as un silver and recruit à 3-3 Bah tu veux plus simple que ça tu poses la 1-1 bouclée divin de tone qu'on a vu tout à l'heure T2 tu fais ça Tu fais une 3-3 bouclier divin T2 Ouais toi. Clairement Et ensuite tour 4 tu lui mets le plus 4 plus 4 là Et voilà <rire> <rire> Le truc c'est du 18-18 à la fin de la partie <rire> Tu lui donnes Win Fury en un tour tu gagnes OTK euh, Paladin, faites attention sur le ladder, il y aura que ça à partir de demain. <rire> euh, servitude éternelle, découvrez un mignon allié qui est mort pendant la partie et invoquez-le. Putain, pour 4 Ça, c'est ultra pété. Pas mal. Hein. C'est joué avec le prêtre euh, qui s'appelle Big Priest actuellement. Ah, et donc il sort que des gros cartes et tout. Ouais, c'est ça. Et c'est joué, donc tu joues Barnes qui euh, invoque une créature de ton deck. Ouais, euh, une copie 1-1 sur le board. Ouais. tu peux avoir le roi Lich 1 1, Isera 1. Ouais. ouais. La personne en face, va faire, "Oh, ouh, c'est une grosse carte, là dessus mmh. bah, tu fais ça derrière et ça a l'air avec full vie quoi. Ouais. Attends, est, on est, est parti pour le deck Murloc, histoire de clôturer ce petit stream et faire plaisir à Galendur. Vas-y, on fait ça. Ah bah tiens, il est en train de faire un deck là actuellement. <rire> <rire> le petit galandur est demandé sur le stream. Le ah petit mais... Galandur. Il est multitâche j'en suis convaincu. multitâche ah, je dirais... ah quoi que non je vais laisser Art Keeper. je sais pas si ça va afficher ton deck ou pas avec euh, inkeeper oh, Dans le doute je vais quitter. Voilà de suite, je vais laisser Mulligan s'afficher chez toi <rire> Avant de le payer, ouais. histoire de courir points c'est dégueulasse Alors d'ailleurs Tyrion, il euh, y a un peu de son histoire avec euh, du coup le, le Roi liche et tout Donc j'en parlerai probablement au prochain euh... On a du fin de game, on a le conservateur qui fait la provoque pour aller chercher le murlock, on a le fadroi, le palfroid d'os qui est d'une des cartes les plus pétées de cette extension mmh, mmh. Et le chef de guerre, on s'en fout, on en a pas forcément besoin maintenant, je vais quand même la garder Et donc le conservateur c'est euh, un boss qu'on trouve à Karazan. Euh, on le trouve dans <rire> la... Attends, c'est où J'aurais plus vu Ah oui, ça, sympa ton... Ouais <rire> Ah ça va être bien <rire> oh là là. Ah, J'adore l'image de, de celui que tu viens de jouer là. Le Vilefin Inquisitor, elle est trop stylée l'image. Il, il est trop mignon et surtout les, euh, les marées d'argent. Je les trouve ultra drôles avec leur petit casque de la main d'argent. <rire> ils sont trop mignons. <rire> et le petit marteau. <rire> ah oui, a... ils sont trop mignons. Mon oh dieu. Alors on va pas jouer ça, on va faire ça, on va faire ça. Regarde moi ça quoi est... Mais oui trop mignon putain est Il est là sur sa petite falaise là avec son marteau et tout génial j'adore J'adore C'est génial Vas-y qu'est-ce que tu vas faire okay. du coup tes pas... <rire> Ok Désolé Désolé Euh du coup, ça va être ça Du coup attends celui que je vais regarder On va faire la value <rire> Dès qu'il attaque et tue un mignon, invoque deux. Oh ah oui, c'est pas mal la. Finja the Flying Star. Ah, Finja, oui, il est pété. <rire> Au moins, il a pu jouer en arme, débile. Du coup, yeah. ah, ouais. On ça d'abord. Ça d'abord. C'est pas un repentir. Lol <rire> Ça va Ça va Value <rire> <rire> Value Ouais par contre on va, on va se calmer hein, ça va bien 5 minutes. Parce que tout le monde sait que c'est un... C'est pas ça C'est un codo Il est con Alors Voilà Typiquement <rire> Si vous jouez ce deck... Et que vous prenez Kodo parce que c'est la carte qu'il faut prendre. Parce que c'est censé remonter les grosses créatures. Ne la jouez pas aussitôt. Ah, tu peux la jouer aussitôt, y'a pas de souci, ça peut te remonter euh, l'Inquisiteur ou euh, la 2-2 là. Ouais, mais du coup ne jouez pas, voilà. pas votre pouvoir héroïque. Voilà <rire> boulet bah, <c> là, incroyable. <rire> Alors on va faire ça. Et, Et ça. Très très mignon <rire> <rire> J'adore, je, je suis fan, hein. franchement. Euh... Alors, on va voir si lui il a le deck complet qu'on est censé avoir pour jouer ce deck. <rire> parce que moi, c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a égalité-consécration bon, dans ce deck alors... ou pas euh, Pas de mon côté, parce que j'avais pas envie. Ok, mais dans, le... dans ce qui est joué globalement mmh, Je crois pas. Ok. Comment est-ce que je passe à un cadre Je vais pas trop flou parce que je vais me prendre un truc à la con dans la tête. Oh, oh, oh. Je vais faire que ça. Allez, ici. Ici. Ici. Les faces avec Et le gros Nice. Là sur consacre, j'en perds que. Je perds tout sauf la 5-6. Donc il est quand même dans la merde. En fait, pour être tranquille avec Finja, il faudrait qu'elle envoie d'abord un murloc dans la 1-2. Ensuite, il fait consécration et il trade le. Ah putain. Moche. Bon. C'est pas si grave que ça. Ça va, il y a pire. Oh oui, il y a bien pire. Oh Ah Ça va, ça. non, non, non. C'est un truc encore plus dégueulasse. Elle est pas mal cette carte. je fais un truc vraiment dégueu comme un. Plus 2, plus 6, et taunt. Putain, c'est bien pour. Ouais, mais en plus le de ça, ça, ça invoque un stegosaur à ouais. la fin. Quand il meurt. Le, ah, le stegosaur. Alors, autant les murlocs c'est mignon, autant quand t'es bas niveau dans la marche de l'ouest, <rire> niveau 12, avec ton petit euh, humain guerrier là, qui vient à peine de sortir de la zone de base, et que tu fais pas gaffe et que t'en as gros 8, c'est moins marrant. Je <rire> vous l'avoue. Mais ouais. Vas-y violo je m'en tape Nice let's go BIM que des bons trucs toi Putain ça en sort deux quoi c'est... Attends il fait quoi l'hydrologiste Ah dommage t'as perdu un peu de value mais bon Bon oh, c'est pas grave Ah en plus c'est un secret, tu joues beaucoup de secrets Ah non mais c'est Discover je fais le... con J'ai pas l'habitude du Discover en fait parce que c'est arrivé quand ah. j'ai commencé à arrêter ah. <rire> <rire> Nice non. non, non, non, je veux pas de ça. Alors, il y a ça qui va là-dessus, c'est sûr. Oui, pour on le garder, garder en, vie. en vie. Et tu peux poser le War Leader pour garder de l'autre War Leader en vie Non, non, non, il reste pas en vie. Il gagne plus 1. Comment ça, il gagne plus 1 Le War Leader, il, dit il, gagne, il donne plus 1 PV. Oui, mais du coup, il va rester en vie avec le truc. Avec l'abomination, non Ouais, on pourrait... Du coup, ça va le faire passer à 3. L'autre. Celui qui est sur le terrain. De toute façon t'as plus assez de mana donc euh, ça, ça répond à la question. Merci <rire> Non mais je, hey, je, je réfléchis euh, à haute voix. Ok Je t'emmerde mon petit père. Là, ça va là. Oui. Ça ça va mourir. Donc ça ça va... On s'en fout ça va mourir. J'ai même pas besoin de taper avec. Donc lui, ça. il meurt dans tous les cas. Ouais, ouais c'est mieux de faire. Ah oui tu peux, tu peux mettre plus, plus un plus un à ton, à ton war leader ouais, après donc bien vu Ça, ça va là C'est bleu C'est bleu C'est bleu <rire> Nice et là, tu et là tu dis bonjour On dit pas bonjour <rire> Voilà, c'est à ça que ressemble le day <rire> Tout s'est passé comme prévu <rire> bon bien... Euh, c'est sur, sur euh, là. cette magnifique victoire Bravo à toi <rire> Euh, Qu'on euh, qu va vous dire euh, eh bien merci d'être venu. Euh, N'hésitez pas à du coup, laisser en commentaire si vous avez des, des questions sur ce que j'ai expliqué ou sur euh, quoi que ce soit d'autre concernant Hearthstone ou sur des trucs que vous voulez que j'explique plus en détail ou euh, je sais pas si vous voulez le lore des euh, euh, Burlocks. Ça va être très chiant, ne demandez pas ça, s'il vous plaît. Si, si, si. Euh... Faire le bruit des Murlocs quand ils arrivent et tout. Euh... Ah, euh... Euh, donc voilà, si vous voulez... On oh, si, si pourras avez une... chanter la chanson de ETC. -E oui, de ETC, oui. Ne euh... <rire> me fais pas faire ça, s'il te plaît, je suis déjà catalogué <rire> nerd <rire> sur le serveur. Ne me fais pas chanter une chanson qui parle des Murlocs, s'il te plaît. Ah Murlocs euh, Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, lâcher à... des pouces bleus, euh, tout ça, tout ça. Enfin, vous connaissez la chanson, je peux vous la faire. Euh, on n'est pas et comme ça chanson. ici. Et, euh, et bien, euh, voilà. Et je vous dis du coup euh, à plus. À bientôt.